Certaines villes ont des routes à sens inverse. Dans cet exemple, le sens de circulation dans la voie centrale peut être inversé. Le sens de la circulation est indiqué par un X ou une flèche au-dessus de la voie. Si vous roulez dans cette voie, vous devriez voir la flèche ci-dessus. Si vous voyez un X, changez de voie vers la droite.